Yo yep, tout le monde, vous allez bien encore On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite VDHS. Non, nous ne sommes pas sur Warzone du tout, nous sommes sur l'original Scrapyard. J'ai vu que vous aviez apprécié ma petite vidéo sur Black Ops 1 11 ans après, et je trouve ça limite encore plus choquant de me dire que Black Ops 1 a 11 ans, mais Modern Warfare 2 en a 12 Oui, hashtag calcul, il est sorti en 2009, on est en 2021, t'as compris, c'est bon, me casse pas les couilles. Bon, on est sur Modern Warfare 2, voilà, j'ai voulu continuer cette petite, pas trilogie de retour, mais cette petite ambiance retour sur les anciens codes, je vous en ferai d'autres. Hein. Et avant même que vous pensiez à me le réclamer, je ferai du MW3. Et il y a un jeu que j'aimerais faire. Aïe, je me casse. Il y a un jeu que j'aimerais bien vous faire en particulier. Oh là là, let's go On est en série de 5 directement. Oh, ça lag un peu. Attends, hop là, ça lag un peu, mais j'ai les Rafika, j'ai les... Oh là là, les Rafikas, regardez-moi Tout ce cheat Mais quand dans ma tier list, j'ai un petit peu allumé MW2, j'ai dit que le jeu était quand même sacrément fumé sur bien des points. Mais c'était sur ce genre de choses, vous croyez quoi Les Rafikas qui one shot comme ça Bon, ce n'est qu'une... Ce n'est qu'un petit peu dans la même vibe que les Magnum Akimbo de Cold War, vous allez me dire. Mais je trouve ça... Oh, je me suis, affu... euh, je me suis fait allumé. Je trouve ça quand même marrant. Alors, attendez, vous savez que le bouton que j'ai de... Ah, de FOV est le même qu'un autre voilà, de mes boutons. On va le mettre là, hop, on met le arrière. Attends. Voilà, c'est bon, on se remet une FOV de humain parce que là, elle FOV de mutant. Là, elle, fait, elle me fait mal au cœur, mon gars. <rire> du coup, on est sur Modern Warfare 2. Ça me fait plaisir. Je suis très, très, très content. On est sur IW4X PC. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus, donc vous n'allez pas à me demander. Ah, oh, ça va que comment télécharger IW4X sur PC Blablabla. Je sais pas faire, ma mère, c'est une. Non, ça, va, je rigole, je rigole. <rire> Alors, pour télécharger IW4X PC qui est totalement gratuit, je le rappelle, avec tous les DLC. Et l'accès au multi avec des serveurs encore en vie. Bon, il y, y a toujours 100, 200, peut-être 300 joueurs des fois. Ça suffit amplement à pouvoir se la donner et à game, même si c'est plus le jeu actif euh, du moment. Si votre but c'est purement de goûter à MW2 et que vous avez un PC semi-décent, n'hésitez pas. Aïe aïe aïe, c'est difficile. M MW2 était un jeu compliqué par moment, n'est-ce pas petit Ça suffit pas de s'allonger et d'attendre, hein, ça ne suffit pas gros. Moi, il y a des moments, je suis là, je te la donne, je te la donne. Et en plus, j'ai voulu faire regarder le hipster. Je suis Zach, le... Le hipster, mon gars. Tu sais, en général, quand les gens font des retours... Sur, magnifique font des retours sur MW2 ou sur des anciens jeux, ils vont jouer à l'UMP, à intervention, à la CR. Non mon gars, moi je t'ai sorti la TAR21 En plus, il n'y a que les vrais OG qui vont se rappeler d'un truc que je vais dire. Les vrais de vrais. Tu vois, genre ça, ça, c est, c est, si vous vous rappelez de ça, vous êtes certifié OG player. C'est le fait qu'il y avait certaines armes sur MW2 qui avaient de meilleurs stats quand vous mettiez une holographique dessus. C'était des choses qui avaient été calculées, bon tu le doutes bien hein. C'est pas Zach Lohmar avec ses 8 de moyenne en maths en terminale qui l'a calculé. Mais il y avait certaines armes, notamment par exemple la M16 et également la TAR-21 qui était bien meilleures en termes de statistiques avec un viseur holographique par rapport à un viseur laser. Genre par exemple, il me semble que la M16 mettait 5 de dégâts en plus par balle. Une connerie dans le style. Oh, regarde la petite. Il y a quelqu'un ici, je le sais. Je le sais, je le sais. Tu vas, tu, mais tu vas venir Attends, attends. attends. Regarde, en tu fait, me paras ici. Il n'y a personne. Et là, on revise là. Je, je vais attendre. Hein. J'attendrai jusqu'à demain s'il faut. Terre, brûler. Ah non J'ai raté l'occasion Boum Boum Exploser Non Toujours pas Quelqu'un d'autre Non, non, non, non, non, j'ai raté En plus, il y a un mitrailleur hélico <rire> Donc, oui, j'ai voulu vous faire la TAR21 qui était une arme sympathique. Par exemple, récemment dans une vidéo Call of j'ai dit Ouais, les nouvelles armes, souvent, elles n'ont pas euh, spécialement de flow ou alors de. Euh, pas de flow, mais de sensations, C'est-à-dire de. De sensation qui les différencie réellement. Il y a beaucoup d'armes clones qui se ressemblent un peu toutes. Et c'est un petit peu dommage. Et bah, elle, pour le coup, la TAR21. Es... Ah bah t'es sûr que c'était pas... Oh T'es sûr que c'était pas... Une arme clonée, mon gars, parce qu'elle avait un recul... Aïe. NON! <rire> Elle avait un recul en forme de beat en porte-manteau, mon pote. Et je te jure que tu la reconnaissais parmi tant d'autres. 23-4 on fait un bon début de game. Et là, les assists ne comptaient malheureusement pas comme des kills à l'époque. Hein. C'était quand même assez dommage. Même si au début de Black Ops Color, j'étais. Ah ouais, les assists qui comptent comme des kills, c'est pour les noobs. Ça a faussé les scores. Bah, la vie de ma mère, que quand tu fais 55-10, même si t'as 10 assists dans le lot, en termes de. De confiance et de plaisir de beat, bah, crois-moi que ça me fait vachement kiffé. Bon, avec ouais, ta petite tar 21, on est bien. Là, je suis, let's go, dans un lobby modé. Et en fait, c'est un lobby modé qui passe les 10 meilleurs maps du jeu, euh, les unes après les autres, dans des MME à... aïe, aïe. Let's go, petite série de 5 dans, dans des... Euh, dans, des dans, une, dans des MME, voilà, désolé, j'ai perdu euh, ce que je voulais dire. Dans des matchs à mort par équipe à 300 kills. Alors, autant te dire que t'as totalement le temps de te la donner. Et là, je suis dans la winning team, hein, 14 000 à... Oh, là, oh là. on va essayer de le faire rentrer dans le hangar. Boum Let's go C'est rentré dans les regards mon gars Oh merde Alors là, là je confonds, hop, j'appuie sur 6, je fous ça là-bas. Et après, c'est entre les mains de Dieu, on espère que ça va les démonter. Y a quelqu'un d'autre ici ou pas Je vois personne, mais je crois qu'il y a des gens dans cette zone, là. Je crois que ça spawn vers ici. Donc oui, des MME. À 300 kills, tu te doutes bien que t'as amplement le temps de faire de faire parler ton sexe et ton savoir-jeu euh, de jeu sur Call of Duty. J'espère que votre année 2021 se passe bien, que vous êtes 7 des objectifs. Moi, je vous ai parlé de certains des objectifs que j'avais. Euh, devenir encore une fois un meilleur être humain, ouvrir des locaux. J'ai des objectifs un peu plus spirituels, d'accord Bon, ça, c'est personnel. Hein, on n'est pas là, forcément, à parler de religion dans des vidéos. Mais bon, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager euh, mes envies et euh, mes résolutions en espérant euh, qu'on euh, réussisse. Hein. Inshallah, comme on dit, chez moi. Hop, attends. Petit UAV, c'est parti, avançons-nous. Hop. Et je vous souhaite à tous le meilleur, tout en envoyant des shreds énormes sur Modern Warfare 2. Let's go. Donc oui, euh, je vous ai dit que je vous... Je sais que vous allez me le demander. Alors, je vais faire une vidéo sur MW3. J'aimerais bien faire une vidéo, comme je l'ai dit, sur Code 4, mais alors l'ancien, pas MWR. Le vrai ancien, tu vois ce que je veux dire Le Code 4 de... J'ai plus de balles mon gars, attends un javelin. Oh, oh si on rentre un tir de javelin c'est magnifique. Nous, on rentre un, un gros javelin comme ça, hop. On prend tout là-bas. Ah non, non, il va me voir. Oh je suis dans la sauce. <rire> il m'a attendu. <rire> attends, rejavelin, rejavelin. Hop, hop. Je vous jure que si je fais un, un kilo javelin, je, je fais un don. Je fais un don, je sais pas, à une société, à une entreprise, au SDF, à qui tu veux. Boum. Non, j'aurais aimé toucher pour une fois que j'aurais aimé dépenser ces sous-là. Je ne suis pas Joël le radin, mais ça m'aurait fait plaisir. Bon, je suis un radin malgré tout, vous inquiétez pas, je ne suis pas un gamin. <rire> Hop là, let's go Voilà, donne-moi une arme toi. Non, il y avait quelqu'un d'autre caché au fond 43-6, on est bien, on est bien. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année, que vos objectifs se réussissent et que bah, la période aille un petit peu mieux. Et donc... Pour moi, je continuerai à vous accompagner avec une vidéo. Je vais essayer de voir s'il est toujours actif, mais sur l'ancien code 4, sur Modern Warfare 3, et un ancien code que j'ai envie de toucher. Alors, je sais pas du tout ce qu'il vaut sur PC, parce que je suis passé sur PC que récemment. Hein. Je n'ai rejoint que euh, récemment, voilà, la, la Master Race des élites gamers. Ceux qui peuvent se la racler, parce que, regarde, je joue sur PC avec plein de FPS et un FOV différent. <rire> je suis trop bien. L'FPS sur console, c'est une hérésie. Bon, bref, j'ai rejoint cette catégorie-là que depuis récemment. Donc, il y a un sacré paquet de codes que je n'ai touché par exemple que, la, que à la manette. Genre, j'ai pas joué par exemple à Black Ops 3 sur PC, je n'ai pas testé Advanced Warfare sur PC, J'ai pas testé euh, Infinite War... Bon, ça on s'en bat les couilles. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, il est sur moi, il est sur moi. Let's go okay Je n'ai pas testé Infinite Warfare sur PC, donc vous avez compris, il y a plein de jeux que je n'ai pas testés, et je pense que si, parce que de toute façon, je n'ai quasi plus de console. Oui, je sais, j'ai donné ma PS4, euh, j'ai fait don de ma Xbox 360, voilà, voilà ça Qui est comme ça généreux, il lui donne les choses quand il a plus besoin. Vendu 20€ sur Cash Converter. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je vous jure que c'est pas vrai. C'est une balle, c'est une balle. Et donc, du coup, vu que je n'ai plus de console, si j'étais amené à faire des vidéos sur ces anciens jeux là, je les ferais sur PC. Et j'ai cru comprendre qu'il y a certains anciens codes dont on ne se doute pas qui ont une grosse communauté PC et sur lequel ça se passe bien. Et on m'avait par exemple parlé où j'avais vu des vidéos sur World War 2. Apparemment, Call of Duty World War 2 a une grosse communauté sur pc et le jeu tourne bien et apparemment fonctionne bien donc je vais essayer de me renseigner et je vous ferai une petite liste un petit calendrier des vidéos anciens codes et je vous ferai ça une petite vidéo sur trois et euh, voilà bon, c'est ma manière de me faire plaisir et de vous faire kiffer en attendant une petite vidéo réaction j'ai demandé en stream aux gens si ça pouvait les intéresser si ce serait cool je vais vous faire une vidéo réaction de mes meilleurs montages call of duty de l'histoire avec dedans, euh, oh là là là là, le petit travers, avec dedans des euh, montages compétitifs, d'accord, et des euh, montages un peu plus publics, sniper ou alarme ou autre chose, je vais euh, vous donner un euh, cran de nostalgie ou alors de kiff pour les plus anciens qui aimeraient se rappeler ou découvrir des euh, nouvelles choses. Bref, c'est dans les cartons. Et en attendant, le prochain Z-Story, et je pense que le thème vous intéressera peut-être un peu plus que l'histoire de Fnatic, mais ce sera dédié à euh, l'histoire et la stratégie commerciale de Red Bull Voilà, donc on va essayer de trouver des choses sur ça, mais je n'en doute pas Zach Nani qui est en killcam finale 57-10 avec 11 assists quand même, hein. j'aurais pu faire encore mieux mais 57-10 c'est la preuve que il y a du 1 hein, ici hein. Bref, fin de cette VDHS, j'espère que vous avez passé un bon moment, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, pour ma part on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine les amis